Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je m'excuse d'emblée pour le panneau Avec un message absolument insignifiant Déjà sur la vidéo avec <rire> où je discutais Un peu du 4 il y a plusieurs commentaires Qui me disaient, oh putain le message dans le panneau A fait que de m'attirer l'œil tout le long De la vidéo, j'ai trouvé ça assez marrant Donc si je peux me permettre de vous engager une deuxième C'est la maison qui offre, de toute manière pour cette vidéo L'audio suffira, bon il y aura des choses à voir hein, Bien entendu le montage sera sympa et Mathéo intégrera plein d'assets qui rendront le truc Cool à voir, mais si vous avez envie de poser votre téléphone sur le côté simplement écouter ce que j'ai à dire c'est aussi une manière de faire qui fonctionne donc on va parler de l'affaire entre inox tag et ultia qui a eu lieu lors de ce the event je vais vous faire le résumé de ce qui s'est passé les différentes réactions que tout ça a pu engendrer ainsi que les conséquences que peuvent ou pourront ou vont avoir ces, ces différentes réactions d'accord donc je le fais 24 heures après tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de laisser un petit peu de temps passer bon 24 heures c'est pas non plus énorme mais de laisser un petit peu de temps passer histoire de pouvoir réfléchir un peu plus et prendre un petit peu de la hauteur parce que s'il y a bien un truc qui fait que ton avis risque de pas être super pertinent c'est quand tu réagis dans le feu, feu de l'action parce que quand tu réagis dans le feu de l'action tu es à même de laisser tes émotions on va dire des fois prendre le dessus et avoir toi même une réaction qui peut ne pas être terrible et j'en suis le premier témoin je suis le premier à live tweet littéralement tous les matchs de foot que je regarde avec de temps en temps des réactions où je regarde deux jours plus tard je me dis putain mais Zach t'es quand même une sacrée merde hein. donc euh, coucou vous avez un témoin de ce que je suis en train de dénoncer mais bon maintenant on va essayer du coup de pas faire ça et en prenant un petit peu de hauteur peut-être pouvoir arriver à un point de vue sur lequel les gens seront d'accord ou alors pas, hein, moi je m'en fous, mon but c'est pas de rien dire. le plus de gens qui seront d'accord avec moi, si vous êtes pas d'accord je le respecte et vous pouvez en parler en commentaire maintenant que j'ai dit ça, démarre. Ce week-end a eu lieu The Event 2021, quatrième édition avec une réussite absolument monstrueuse 10 millions et des boîtes qui ont été réunies félicitations à Zerator, à Dash, au staff, aux streamers, aux gens qui ont regardé et qui ont donné ou pas hein, c'est 100% grâce à vous que cet événement est une réussite chaque année qui je pense peut également nous être en à l'international mais je si sais qu'il y a aussi des initiatives peut-être similaires à l'international, je pense que la manière dont est fait The Event est assez unique, et c'était absolument énorme. Lors de ce week-end, ça a été également le cas, enfin, l'occasion pardon, de voir des nouvelles têtes, Billy, Amine, Tag, des gens qui, je pense, ont apporté, de manière assez unanime ce week-end, une certaine énergie, une certaine vibe qu'on voyait peut-être un peu moins lors des précédentes éditions, hein, accompagné d'autres mecs qui étaient là depuis des années, comme par exemple un Dwag qui a également été absolument impérial ce week-end. C'était énorme. Vraiment, à regarder, c'était trop kiffant. Les clips tout sur Twitter, les gens réagissaient à balles, les records de viewers s'enchaînaient, c'était monstrueux d'accord, hein le clip de Inox qui met une balayette à doig, <rire> l'entrée en scooter d'Amin et Billy, le fait qu'ils se jette dans l'eau et tout, j'ai vraiment adoré ça et je trouve vraiment que d'une manière globale ça a contribué totalement à la réussite de cet événement et vraiment c'était un kiff. Malgré tout il y a eu un petit problème, enfin un problème voilà, et je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui donc je vais vous résumer la situation. Le samedi Inox tag et il me semble que c'était dans ses donation goals, peut-être pas mais il me semble que c'était ça a appelé au téléphone une femme qu'il a rencontré au Mexique il y a quelques mois quand il y était allé avec les croutons, Valous, Michou, etc. C'est une femme qu'il connaît, avec qui il interagit pas mal en privé, d'accord Et il lui a dit, voilà, en substance, bah vas-y, je te prends ton billet, demain tu viens, nana. Et vu qu'ils se connaissent, il avait également, bon, un humour, je suis moi-même, hein, je pense que vous me connaissez, hein, il y a quelques années, Radio Sex, tout ça, machin, un partisan de l'humour un peu beauf, mais voilà, un humour un peu beauf, où il dit au téléphone, ouais, on va faire l'amour et tout, machin, nana. Bon, ça fait gollerie sur le coup et tout, mais c'est vrai qu'on oh, peut... Te le dire c'est pas l'humour le plus fin et je peux comprendre que ça capte enfin que ça ça, ça ça fait pas plaisir à tout le monde mais bon bref ça on va y revenir donc il lui a dit tout ça ça a hypé pas mal de monde quant à la venue de cette personne le lendemain cette personne à savoir Andrea il me semble est effectivement arrivée au The Event et, euh, et ça a donné une scène bon déjà j'avoue que dès le début j'ai bien rigolé quand il était à deux doigts de se faire zone et qu'il s'est écroulé par terre franchement je, je crois que j'ai rarement autant rigolé devant un live. et puis après derrière ça a pété le record de vœurs français entre un mec qui débitait à peine trois mots d'anglais et une une personne qui comprenait pas grand chose à côté Inox qui se permettait également bah, de jouer un petit peu toutes ces situations vu que de toute manière il se connaissait déjà avec euh, bah, encore une fois de l'humour un, voilà, un peu beauf un peu lourdingue tu vois avec euh, oh bah dis que j'ai une grosse bite et tout machin nana et c'est justement euh, ce genre euh, d'humour qui à côté n'a pas plu à l'autre protagoniste on va dire de cette histoire Ultia qui elle a trouvé que c'était pas terrible que c'était euh, une image ou en tout cas un truc à véhiculer qui était pas super et qui a souhaité que ça s'arrête et il me semble même qu'elle était allée voir Zerator en mode bah, écoute il faudrait peut-être arrêter un petit peu tout ça parce que c'était pas terrible. Alors, je pense pas que ce qu'elle voulait c'était de faire couper le live d'Inox, d'accord, en mode bah tiens, il faut absolument que tu ça, c'est inadmissible que ça se passe. Mais peut-être aller voir Inox pour lui dire Inox. Bon. Il faut peut-être calmer un peu cet humour, vous pouvez peut-être continuer votre stream, interagir entre vous, faire rire, sans forcément passer par là. En tout cas, c'est moi ce que j'en ai ressenti quand j'ai vu les différents euh, tweets et différentes réactions. Le problème, c'est que derrière, la réaction d'Ultia a été mise euh, sur Twitter, d'accord Des fois, euh, complètement tronquée, pas entièrement euh, mise, ce qui aurait peut-être permis à plus de gens de comprendre le fond de ce qu'elle voulait dire. Et ça a oc enfin, occasionné des réactions, on va dire... Un peu exacerbé. Et quand je dis un petit peu exacerbé, bon, c'est un petit peu de second degré, parce qu'en réalité, on va utiliser les bons mots, elle s'est fait harceler de fou malade, d'accord Elle s'est vraiment fait harceler de fou malade. Elle a également été, enfin, ça a été un petit peu ajouté par les personnes avec des gros comptes qui ont reposté directement le clip, des fois tronqué, et qui ont eu des réactions de fou, par exemple, et même pour le nommer, parce que du coup, j'ai réagi à son tweet, euh, Écrisio, qui a reposté euh, le truc en 10 minutes, en 10 minutes, et ça m'a vraiment, mais choqué. 1500 citations, 10 000 like. Mais c'est quoi ces statistiques Ça, c'est l'annonce de Jadon Sancho à Manchester United. C'est Messi au PSG. C'est des grosses annonces de football qui font ce genre de stats. Ah oui, c'est exacerbé par le fait qu'il y avait 450 000 viewers en live lorsque ça s'est passé. Mais quand même, c'était vraiment un truc de fou. Et quand tu allais voir les citations et tout, bon, ça allait, euh, hein, ça allait des moins fines, euh, enfin, on va dire allez, des, des plus fines. Ouais, elle est aigrie. Euh. ouais, elle comprend pas que euh, c'est deux personnes qui se connaissent et qui interagissent entre elles, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ah, euh, ouais, quelle grosse pute, ouais, grosse connasse, ouais, de toute façon, ouais, elle est là que parce que c'est la copine d'un tel. Bref, voilà, tu as vraiment eu de tout et de rien, mais surtout beaucoup de pas terribles, énormément de pas terribles. C'est pour ça que j'avais dit à Crisio, gros, tu devrais peut-être le supprimer parce que même si le clip aurait quand même tourné sur Twitter parce que plein de petits comptes l'auraient reposté et d'une manière ou d'une autre ça a buzzé, quand à toi-même des centaines de milliers d'abonnés et que tu balances le clip, disons que tu le donnes sur un plateau d'or à des gens qui l'auraient peut-être pas vu si euh, il était simplement resté dans une sphère avec des plus petits comptes et qui auraient du coup peut-être un peu atténuer ce qu'elle a subi, entre guillemets. Ça a donné ses réactions, et on va maintenant, du coup, discuter des différentes réactions euh, des personnes, du public, sa réaction à Ultia, et la réaction euh, d'Inox à tout ça. Dans la réaction du public, il y a des choses que j'ai envie de distinguer, et un truc que je vais dire déjà, parce que je l'ai vu euh, parmi ses réactions, c'est « Ouah, elle était jalouse que Inox pète le record de viewers ». Bon, déjà, moi, je... voilà, c'est un parti pris, c'est mon avis perso, je pense qu'elle s'en bat les couilles. Et je la connais même pas, Ultia, hein, je lui ai jamais parlé, mais je pense que réellement du coup qu'elle était là en mode oh putain il a 450 000 viewers faut que je fasse arrêter ça ça me donne trop dur tirière et j'ai moins de monde sur mon live à cause de ça je pense pas réellement que c'était ça j'ai plutôt le sentiment qu'elle aurait réagi, réagi de la même manière avec 2 3 4 5 10 fois moins de viewers d'accord je pense que c'est surtout le fond qui l'a dérangé je pense qu'à minima le fond des choses qu'elle exprimait pouvait s'entendre et surtout se comprendre d'accord il y a plein de fois dans la vie où tu peux ne pas être d'accord avec une personne mais tu peux Comprendre ce qu'elle veut dire. Tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle pense ça, surtout quand c'est des situations, peut-être, on va dire, un petit peu plus subjectives, qui sont pas euh, scientifiques, euh, 1 plus 1 égale 2, tu vois, où une forte part d'interprétation rentre dedans. Je pense que l'interprétation qu'avait ultia de ce qui s'était passé sur Stream Diddogstag était une interprétation qui peut à minima s'écouter et s'entendre, s'envisager. Et quand c'est ça, bah, il n'y a pas besoin de dire ouah, complètement conne, wa ouais, ouais, grosse pute et tout ça et tout ça. Donc, déjà, les mecs qui ont insulté euh, de manière aussi forte, vous êtes vraiment des merdes pour le coup et on va revenir un petit peu plus tard sur ça parce que y a, y a, vos, vos actions peuvent avoir à mon sens des conséquences qui sont très négatives. Donc déjà on enlève la jalousie à mon sens. On part dans, une, dans un deuxième sens. Comme moi j'ai réagi euh, au tweet de Ecrisio que je lui ai dit bah gros tu devrais peut-être un petit peu supprimer tout ça machin. Il y a plein de personnes qui m'ont dit ouais mais euh, Zach euh, elle a essayé de faire couper le live et tout, elle a dit ça machin euh, donc euh, c'est mérité. Les mecs, vous avez un petit peu de problème, on va dire, avec la notion de sémérité. Je pense que vous avez un peu du mal à calibrer, on va dire, la réaction proportionnée à quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, quand à vos yeux une personne est en tort, on dirait qu'il n'y a pas de limite à ce que la personne peut subir en retour parce que déjà, de base, elle est en tort. Je l'image, d'accord, de manière un petit peu bidon, mais pour que vous puissiez comprendre le propos. Prends un gosse, un gamin qui fait une bêtise. En conséquence, d'accord, de manière proportionnée, il fait une petite bêtise. Tu peux lui faire une réprimande. Allez, on va dire une petite tape sur la main, une petite tape sur la joue, bref capté tu réagis de manière proportionnée. Mais il y en a, on a l'impression que, pour vous, ça aurait été totalement légitime que, vu que le gamin a fait une connerie, bah, on peut le droiter. Bah, quoi Il a fait une connerie Bah, je peux aussi prendre ma 206 et lui rouler dessus. Bah, quoi Il avait qu'à pas faire la connerie de base. Bah, attends, il a fait une bêtise, quand même, il est en tort. La proportion, les gars, c'est pas parce que quelqu'un fait à vos yeux quelque chose qui est pas bon que, du coup, ça mérite tout ce qui peut se passer en retour. Et pareil, il y en a qui disaient, mais c'est mérité. Mais les gars, maintenant, prenons un peu de recul. Ultia, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit qu'elle était pas d'accord, et elle est allait voir Zerator pour dire que ça devrait... Trop, ne plus trop avoir lieu d'accord On peut ne pas être d'accord Moi je pense que le fond d'Ultia s'entend La forme était peut-être discutable Mais maintenant qu'on prend un petit peu de hauteur Ça mérite ça Genre ce qu'elle a fait C'est-à-dire exprimer son désaccord Et aller dire à dire Azera peut-être qu'il devrait arrêter Ça mérite qu'il y ait des milliers de personnes Qui viennent lui pourrir la gueule Lui insulter sa race La menacer etc etc Juste pour ça alors, certains vont dire, ouais, mais elle l'a elle bien fait en public, non Oui, bah, tu sais très bien que, elle, sa réaction, ça a pas engendré en retour des milliers de personnes qui sont allées insulter les morts d'Inox. Tu vois ce que je veux dire S'il y a bien une personne qui a subi plus que l'autre, c'est bien Ultia tu vois. Donc, non, ce n'est pas mérité. Sortez-vous la tête de ça. Et c'est pas parce que la personne est à vos yeux en tort qu'en retour, on peut déferler le truc euh, sans aucune limite. Tu vois ce que je veux dire il, il faut être proportionné. Surtout qu'en l'occurrence, je pense que sur la question, il y a une farte, euh, forte euh, pardon part de subjectivité et que Ultia n'est peut-être même pas forcément. En tort. Et il y en a certains, j'ai l'impression que vous avez été réagi comme des bébés, j'ai l'impression que vous étiez dans votre dimanche, tranquille comme ça d'accord, vous étiez en train de, de vous amuser devant un stream, vous rigoliez bien, et dès que vous avez appris qu'une personne a essayé de vous enlever votre amusement, vous avez boudé, et c'est ce qui a fait votre réaction, et si vous étiez pas on va dire impliqué émotionnellement dedans, parce que vous étiez pas en train de le regarder, si vous avez présenté la situation du, du, du genre euh, deux jours plus tard en mode bah tiens il s'est passé ça, qu'est-ce que t'en penses, vous aurez pas eu la même réaction, vous avez eu cette réaction, parce que comme des enfants, on a voulu vous enlever un truc qui vous amusait, donc vous l'avez pris trop personnellement, et là boum, vous vous êtes déchaîné. Mais les gars... Les gars, faut grandir un peu. Parce que sincèrement, quand tu prends un peu, on va dire, de recul, ça peut s'entendre. Maintenant, on va parler de la réaction de Ultia. Je pense, personnellement, que la réaction de Ultia peut être un petit peu conditionnée par un truc. Et ça, c'est mon pur avis. Et ça se trouve, elle va dire que j'ai totalement tort. Mais bon, voilà, je le dis quand même. On a tous vu sur Internet des créatrices de contenu, ne serait-ce que récemment encore des, des Magla, des Kayane, euh, des Cindy. Hein, si, si vous suivez euh, Cindy également et plein d'autres. Poster euh, des screens de leur quotidien en tant que meuf en vue d'Internet, d'accord Avec des tarés, d'accord qui envoient des tonnes de messages obscènes, qui se permettent de les suivre dans la rue, de temps en temps de prendre en photo leur domicile, et d'avoir des comportements qui sont vraiment froids dans le dos, et qui suffit pas simplement de oh ben bloquer le il passer à autre chose. Non, c'est, il y en a vraiment, ils sont vraiment flippants. d'accord. Et je pense que Ultia, en tant que créatrice, a également déjà subi ça de près ou de loin. d'accord. Je pense que d'une manière, Subir ça, ça te conditionne, d'accord, à être un peu plus sensible à ce genre d'humour, à ce genre d'actions qui peuvent être assimilées à de la misogynie, comme faire dire, et ce que Inox faisait, faire dire à une meuf qui parle pas trop français, ah bah tiens, dis que j'ai une grosse bite, tout ça, machin, nana. C'est vrai que on pourrait se dire, et ça c'est le point de vue de beaucoup de gens, bah tiens, c'est deux personnes qui sont consentantes, c'est deux personnes qui sont conscientes de ce qu'elles faisaient, c'est deux personnes qui se parlaient déjà, donc bon, elle devrait pouvoir le faire. C'est un point de vue qui peut s'entendre. Mais le point de vue d'Ultia, c'est même si la meuf Andrea, en l'occurrence, était d'accord pour le faire, ça compte pas tellement parce que. Reproduire ceci devant 450 000 personnes et beaucoup de jeunes Ça peut être surtout un événement caritatif D'une, ça colle peut-être pas à l'image véhiculée par l'événement Et de deux, ça peut être néfaste Ça peut être donner une mauvaise image auprès d'un public Qui des fois peut être jeune Et qui, derrière, quelques années plus tard Peut reproduire ses schémas envers des meufs En ayant vu ça de nombreuses fois quelques années avant Bon je dis pas que c'est capillotracté, je dis pas que parce qu'un gamin de 14 ans a vu oxtag dire ceci à Andrea, que dans 4 ans, il va envoyer sa bite à la moitié de la Terre sur Insta. Je dis pas qu'il y a un rapport direct, mais je dis que en laissant ce genre de choses se produire peut-être plusieurs fois, bah peut-être que ça conditionne la chose, d'accord Et je pense que Ultia, du coup, est également à sa manière de cet avis parce qu'elle vit ça de, de son point de vue, tu vois. Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à ça Au lieu de se dire, bah tiens, c'est simplement une conne, on pourrait peut-être essayer de se dire, bah tiens, via ce qu'elle a vécu, etc. C'est peut-être pour ceci... Qu'elle réagit ainsi et c'est peut-être même pas pour ceci ça je trouve c'est purement par pure adhésion elle peut être un petit peu féministe etc elle peut penser ça sans même avoir subi tout ça et ça veut pas dire que ce serait plus infamant hein. mais je pense que du coup ça a une répercussion et c'est aussi pour ça du coup qu'elle a réagi de cette manière et c'est une réaction qui à mon sens sur le fond euh, totalement s'écouter, d'accord je trouve que c'est dur de dire qu'elle avait purement tort sur la forme à mon sens c'était peut-être à revoir d'accord mais même si sur la forme était pas bonne ça ne méritait pas ce qu'elle a subi sur la forme peut-être que ça aurait dû être dit en privé elle aurait peut-être pas dû réagir de cette cette manière sur son propre live et que en conséquence du coup c'est ce qui a fait que après faut aussi se dire que derrière bah vous voyez pas les chats vous voyez pas comment se construisent les actions et peut-être que euh, à cause de sa première réaction elle disait que c'était pas terrible bah, il y a eu des tonnes de gens qui sont venus et c'est ce qu'elle disait lui dire ah, bah, de toute façon toi t'es trop moche et dit faut plus bonne que toi et au bout d'un moment tu vois quand t'es un streamer et que t'as l'idée et sache qui défile cocotte minute cocotte minute au bout d'un moment ça peut et je pense que ça a aussi eu un lien avec tout ça. Et que du coup, quand tu prends le clip comme ça, quand il passe sur ta TL Twitter et que tu vois, tu te dis mais putain, c'est quoi cette hystérique Et t'as pas vu toutes les 10 minutes d'avant qui ont fait monter un petit peu la pression. Voilà euh, pour mon avis. Euh, moi, à titre personnel, d'accord, j'entends ce que Ultia veut dire. Juste, je pense que la forme ça aurait pu être mieux. Mais elle méritait absolument pas ça. Voilà, c'est euh, mon avis. Et en plus, je pense que ce qu'elle dit, ça s'entend. Mais je peux aussi comprendre ce qu'ils disent. Ces deux adultes consentants, ils devraient pouvoir le faire s'ils ont envie de le faire. Même si derrière, il y a également euh, L'image du Event qui rentre en jeu, nanana, nanana Bref, voilà, vous avez capté. Maintenant, on va parler de la réaction De Inox, d'accord La réaction de Inox 10 sur 10. 10 sur 10, il a totalement Eu raison d'aller s'excuser, d'accord Et il y a Plein de personnes qui, euh, sais on fait un peu Ouais, bah il est plus mature qu'elle, regardez euh, C'est lui qui s'excuse, nanana. Non, non, Inox Il est pas plus mature qu'elle à être s'excuser est plus mature que vous, parce que Inox ça se voit, c'est un bon, c'est un bon gamin, c'est un bon gars, d'accord C'est un gars qui est à l'écoute et il a envie, il l'a prouvé. Il est allé s'expliquer avec Ultia, il a entendu ce qu'elle a à dire et même si peut-être qu'il n'a pas été d'accord, ça se trouve il a été d'accord, même s'il n'a pas été d'accord, il a respecté son point de vue et il s'est dit, ouais, il y a un monde où je peux capter ce qu'elle dit, tu vois Même s'il si n'est pas d'accord, il a été à l'écoute, d'accord Et il s'est excusé d'une pour ce qu'il a fait, mais aussi, je pense, il s'est excusé pour vous, pour toutes les personnes qui le suivent et qui sont allées. Démarrer cette situation en ayant une réaction qui, je pense, lui-même ne cautionne pas. Je pense que Inox, tu lui demandes, même Billy, même Amine, même d'autres, tu lui as dit qu'est-ce que tu penses de ces milliers de personnes qui sont allées pourrir Ultia, il va dire on n'est pas corda. Je pense qu'ils vont dire on n'est pas d'accord avec ceci. Et c'est quand même paradoxal parce que, en voulant soutenir un mec que vous aimez, vous le mettez dans une sauce. Et vous le mettez dans une sauce, je vais le dire pourquoi, et là on va parler des conséquences, parce que là, je pense que pour beaucoup, vous avez fait un truc qui est un peu terrible, c'est que vous avez marqué un CSC absolument énorme. Vous êtes un gardien de foot qui a pris la balle et qui l'a jeté dans son camp comme ça. Pourquoi Parce que The Event, c'est un regroupement d'une cinquantaine de streamers, avec des tonnes de communautés différentes, avec des situations socioprofessionnelles différentes, d'accord, d'âge différents, d'origines différentes, de villes de naissance différentes, je pense que ça compte également, et qui du coup ne recherchent pas la même chose et ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Certains euh, vont être sensibles un peu au chahutage, au délire, des fois un petit peu aux insultes et tout. D'autres vont être plus sensibles, vont préférer des lives un peu plus chill, vont pas trop aimer quand c'est trop vulgaire, vont pas trop aimer quand euh, quelqu'un crie dans son micro et tout. Y a pas de souci. Mais le défi de The Event, c'est de faire cohabiter tout ça. C'est de faire cohabiter des gens qui aiment des trucs différents et qui peuvent regarder du coup différents streams et voir aussi des personnes se réunir sur les streams des autres et tout machin. Et c'est super difficile. Et en ayant eu cette réaction envers Ultia, vous avez foiré quelque chose. Personnellement, dès le début du week-end, quand j'ai vu euh, la balayette de linox sur doig et tout moi bah, déjà j'ai bien rigolé mais je voyais peut-être venir un moment où ça risquait de coincer déranger certaines communautés entre certains qui allaient dire ouais c'est quand même des images de violence et tout c'est pas terrible et d'autres qui vont se dire oh putain mais vous êtes des gros aigris et tout il euh, n'y a rien qui vous fait rire vous cassez les couilles vous niquez l'ambiance le problème c'est que par cette réaction aussi euh, on va dire massive et déchaînée envers elle il y en a énormément en fait qui ont montré que cette cohabitation était très difficile voire impossible et que laisser une grande ou en tout cas une trop grande liberté aux streamers qui de cette manière ont ramené une méga hype euphorie était peut-être une erreur. Peut-être que certains dans le staff ou en tout cas parmi les organisateurs du The Event vont peut-être penser que bah tiens on n'aurait pas dû laisser les choses se faire de cette manière, on n'aurait pas dû essayer de se chauffer entre eux, on n'aurait peut-être pas dû essayer cette euphorie, on n'aurait peut-être pas dû laisser cette liberté. Et les conséquences ça peut être que peut-être les prochains The Event seront beaucoup plus encadrés et que vous y retrouverez peut-être pas cette folie qui vous a fait kiffer et vibrer ce week-end. Et ça va également desservir l'image du créateur que vous kiffez. Pourquoi bah c'est très simple. Maintenant, il peut y avoir des tonnes d'organisateurs de trucs qui se disent « Bah tiens, si j'invite, euh, on va dire, bah tiens, euh, Inox, Billy, ou Amine ou des trucs comme ça, ils vont se dire « Si je les invite, c'est l'assurance d'avoir une communauté qui, s'il il y a un truc qui leur déplaît, peut, bam, engendrer une réaction absolument énorme, faire mettre tout en tt, harceler d'autres participants, des trucs comme ça, tu vois. » Vraiment, vous avez marqué un CSC monstrueux pour certains et vous avez vraiment bah, un peu mis dans la sauce des personnes que vous appréciez. Après... Faut quand même prendre un petit peu de recul. On sait que c'est souvent pas forcément des minorités, mais on va dire que c'est la partie la plus bruyante qu'on va plus le voir et qu'on va plus gêner, mais la majeure partie des mecs ont réagi tranquille, ont été pépères, ont juste kiffé dans leur coin, etc., etc. C'est comme d'habitude. Mais c'est vraiment dommage. Sachant qu'il y a en plus un truc, bah, c'est qu'effectivement, ils peuvent pas vous contrôler et ces derniers peuvent pas contrôler la réaction de, de leur commu, ce qui laisse encore une part d'imprévisibilité énorme. Malgré tout, je pense quand même que Zera, il a la peau suffisamment dure pour assumer ses choix et ses partis pris. Par exemple, lors des précédents The il y avait des fois des bonhomme qui euh, disait oh bah putain euh, y a Sardoche et tout machin euh, c'est honteux d'inviter ce mec tata. Euh, lui Zerator euh, ce genre de truc ça l'a jamais trop touché il a continué à inviter Sardoche malgré ça donc je dis pas que Amine, Billy, euh, Inox ne seront plus invités mais je pense quand même et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le dernier event qui se soit passé de cette manière et quand tu vas voir certaines réactions ne serait-ce que certaines réactions par exemple au tweet de MV je prends un exemple concret parce que je l'ai vu mais il doit en avoir d'autres quand vous allez voir ces réactions tu comprends vraiment que ce qui s'est passé ça a déplu à beaucoup beaucoup de monde et que ça risque d'être un euh, des points névralgiques du prochain The Event. Comment essayer de garder cette folie, cette euphorie, tout en essayant de faire en sorte que ça se passe le mieux et qu'il n'y ait pas un des participants qui resubit tout ça et que ça ne donne pas bah, des confrontations qui font que, on va dire, bah, baiser la finalité de la chose, à savoir ramener des sous pour une association et être euh, bon délire dans un week-end caritatif. Voilà pour mon avis. J'espère, euh, du coup, que cette vidéo... Euh vous avez un petit peu plus, si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, respect, commentaire, c'est là pour vous. Moi, dans ce genre de vidéo, j'aime bien un petit peu parler des conséquences, tout ça, machin, nana. Mais je suis quand même d'avis que il faut pas déresponsabiliser les personnes non plus, d'accord Mais il faut pas les déresponsabiliser des deux côtés. C'est-à-dire que c'est normal que les actes de certains aient des conséquences, mais. C'est normal aussi que les actes de tous aient des conséquences. Et ça va également dans le sens des personnes qui vont insulter, harceler, tout ça, machin. Et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui, à terme, un jour, via leurs actions, finissent au tribunal. Et ça, c'est une des conséquences qui peut un jour arriver pour certains qui hmm, se la donnent peut être un petit peu trop. Ça marche pour les streamers. Mais ça marche aussi pour le public. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, commentaires, partage, like, tout ça, nana. Pour ma part, on se retrouve, bah, du coup, euh, dans la semaine parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir. Les vlogs Island 2 et 3, les débuts de Vanguard et tout. Il y a plein de contenus très cool qui vont arriver. Et on se dit à la prochaine, les amis. Bisous.